Salut à toi, tu regardes l'expresso et sois vigilant parce qu'il y a peut-être un petit cadeau dedans. C'est parti. Allez bonjour à tous, un expresso un petit peu restretto parce que ben, l'actualité du monde ludique va sensiblement reprendre au mois de février. En tout cas, au niveau des sorties, tout ça, hein, c'est quand même assez calme. Euh, là où ça ne l'est jamais, euh, c'est quand même chez Games. Même si, euh, début euh, janvier, il euh, y a eu ces fameuses boîtes, hein, qui étaient sympas. Mais il s'est pas passé, euh, passé grand chose. Il y avait des très très belles boîtes de start pour, euh, pour Warhammer 40k. Là, on va se retrouver avec la sortie euh, des Slaves to Darkness. Donc, bah, si on va avoir le Battleton. On va retrouver euh, également la Vanguard, hein, euh, qui va euh, accompagner la sortie. Elle sera potentiellement euh, délotée euh, en plusieurs boîtes, et euh, notamment on aura un très beau euh, prince-démon euh, qui, euh, voilà, qui, qui envoie quand même du lourd. Et puis il y a pas mal de rééditions aussi hein, des Slaves to Darkness d'avant, hein, de la, de la, la vague d'avant, euh, de, la, de la version en fait d'AOS avant, puisqu'en fait les Slaves to Darkness étaient sortis sensiblement. À la fin de la version euh, euh, d'avant et euh, donc là ils ressortent euh, assez euh, assez tôt pour pour être jouable. C'est vraiment une faction super euh, super agréable. N'oubliez pas également qu'il y a le manuel du général hein, euh, 2022-2023 euh, qui est dispo. Donc bah, bah si vous êtes un fan euh, du jeu c'est le petit livret à avoir euh, sous le coude. Sinon euh, côté euh, sortie 40k pas grand chose si ce n'est pour euh, Horus Heresy euh, avec euh, les caractères cerises. Celle-là, là elle est juste magnifique. Euh, mais bon, ça vous fait une figurine à plus de 100 euros. Mais bon, elle est magnifique. Allez, on passe aux actus euh, du jour qui concernent pas mal l'univers de Star Wars. Et notamment cette annonce-là d'un des responsables de chez Ubisoft qui a juste balancé ses voeux en spoilant l'éventuelle sortie d'un jeu vidéo que Ubisoft serait en train de préparer autour de l'univers de Star Wars. Donc, attention, les équipes ont commencé le travail en 2023. Donc, le jeu ne sortira pas en 2023. Ce sera sans aucun doute pour 2024, voire plus loin. On sait peu, voire pas de choses. On sait deux choses qui sont quand même assez importantes. C'est que le staff qui est chargé du développement du jeu, c'est celui qui a travaillé sur The Division. Donc ça, c'est quand même euh, un bon point, je trouve. Moi, c'est un jeu que j'avais beaucoup apprécié. Assez difficile quand même, mais graphiquement, euh, ça défonçait. Donc si on me propose un The Division dans l'univers de Star Wars, mais je signe immédiatement. Et puis, euh, euh, ce qu'on sait également, c'est que ce sera euh, en open world. Donc euh, là aussi, alors moi les open world je suis pour et à la fois contre parce que souvent on se retrouve un peu paumé quoi, on ne sait pas ce qu'on a à faire, euh, on tourne un peu en rond, on verra, wait and see Il est urgent, ne pas se presser. C'est tout ce qu'on sait, est-ce que ce sera un RPG, est-ce que ce sera euh, plutôt euh, du frag, euh, voilà, on, on, on, on ne sait rien, on sait juste ces deux choses qui sont quand même assez importantes je trouve. C'est l'équipe des The Division et c'est un open world. Sinon, toujours Star Wars au niveau de l'actu, bah, à moins que vous habitiez dans une grotte profonde, si vous regardez l'Expresso, c'est que vous suivez un peu l'actu de Pierrot TV. Euh, AMG euh, a enfin euh, sorti le nouveau livre euh, de règles pour Star Wars, mais également les Errata et également euh, la liste de points. Alors, je vous confirme que ça a un petit peu foutu le feu dans la communauté. Euh, moi, je laisse passer euh, le trouble, euh, j'attends que ça passe. En plus, je ne suis pas un grand spécialiste de Shakespeare, donc euh, je vais euh, lire le bouquin tranquillement euh, ce week-end, avec un translate à côté, parce que je suis un vieux con. Euh, et puis ben, je pense qu'on fera une vidéo euh, euh, de présentation quand les choses se seront stabilisées, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal euh, de corrections qui sont apportées au fil de l'eau, j'ai presque l'impression qu'ils nous ont sorti un brouillon pour qu'on leur corrige, <rire> mais bon, à ce qui paraît je suis trop méchant avec AMG. Allez, au niveau de l'actu euh, des KS, j'ai vraiment envie de mettre euh, en avant le Marvel euh, United Multiverse, alors oui, je me lève, je me réveille très tard. Euh, j'ai découvert le jeu il y a très peu de temps puisque je l'ai, j'ai commandé le Marvel United, euh, le tout premier euh, du nom. Euh, il y a eu trois saisons. Il y a la première saison que j'ai donc euh, reçue. Il y a la deuxième saison X-Men. Euh, que Asmode a annoncé euh, à Noël qu'elle allait euh, la traduire et la mettre euh, et la mettre en vente pour 2023. Et puis il y a donc en ce moment ce KS il reste une vingtaine de jours euh, pour le multivers. Donc là c'est directement chez Cumini en Note et ce sera exclusivement en anglais. Ils ont au moment où je fais cette vidéo dépassé euh, les 600 000, ils sont peut-être même à euh, 700 000, euh, 000 dollars de, euh, de pledge. Donc voilà, comme d'habitude, ça va, ça va tourner et c'est pour une livraison en mars de l'année prochaine. Côté euh, jeu de rôle, euh, vous allez bientôt euh, retrouver sur la page euh, les euh, Warhammer euh, de Chaos Project. Chaos Project que je remercie pour son euh, soutien à la page. Ils ont sorti deux nouveaux volumes, l'archive euh, de l'Empire volume 1, donc ce qui sous-entend qu'on aura sans aucun doute un volume 2. Bon, dans ce bouquin là, on va retrouver des lieux, des carrières, euh, des PNJ. Euh, au niveau des lieux, c'est extrêmement euh, détaillé, hein, on retrouve vraiment euh, le caractère géographique, mais également le caractère économique des lieux qui sont euh, présentés, les capitales, euh, euh, voilà, c'est vraiment vraiment bien fait, et puis on va avoir euh, un, un, un petit focus sur trois races, à savoir les nains, euh, les athlings et, euh, et les elfes, donc voilà, ça c'est pour euh, compléter ce qui existe déjà. Sinon, euh, toujours chez Chaos Project et toujours pour euh, Warhammer, on va retrouver euh, ici euh, l'Aventure à Uberstrike euh, 2, donc c'est un euh, recueil de scénarios, vous allez avoir euh, dedans euh, cinq scénarios et puis euh, une présentation euh, du duché de la Roche Noire donc euh, ça aussi c'est quand même assez charismatique dans l'univers et puis euh, ça aborde également en fait euh, la famille euh, Jung Freud je crois euh, voilà une famille assez assez représentative euh, dans l'univers de de Warhammer avant qu'elle se fasse un peu spoiler par par par l'empire donc pas très contente je remets quand même malgré tout l'accent sur aventure euh, à Rokugan. J'ai fait une vidéo exclusive dessus. Je suis très attaché à vos commentaires. Et euh, je prends conscience que euh, nombreux sont euh, les joueurs qui en attendaient l'adaptation euh, dans, euh, dans cette cinquième édition Fantasy euh, de euh, Wizard of the Coast. Euh, et donc du coup, euh, ben, ce que je vous propose, en accord euh, avec euh, Edge qui m'avait envoyé cette épreuve, c'est qu'à l'intérieur de ce livre, il y a un code euh, drive through qui va vous permettre de télécharger en, fait, en PDF euh, cette version gratuitement. Donc euh, je vous offre en fait euh, le pdf qui, qui est donné avec euh, cet ouvrage. Euh, pour ce faire c'est très simple, hein, euh, vous allez euh, dans les commentaires, vous exprimez euh, votre envie euh, d'avoir euh, ce livre euh, en pdf. Il y a quand même 200 pages à l'intérieur pour pouvoir porter l'univers de Rokugan dans la cinquième édition. Et puis en fonction du nombre des personnes, à savoir si vous êtes plus de 1, <rire> et bien je ferai un tirage au sort où euh, je regarderai la façon dont vous vous êtes exprimé et puis euh, la façon dont vous avez réussi euh, soit à me faire rire, soit à me toucher. Voilà, je choisirai peut-être comme ça euh, au feeling euh, quelqu'un que je contacterai et puis je lui enverrai euh, le code drive-through pour qu'il puisse télécharger euh, ce magnifique euh, bouquin. Franchement, graphiquement, c'est super beau et on en a déjà parlé, la maquette est sublime. Pour finir euh, cet expresso. Le rendez-vous BD, hein, qui qui que maintenant on me demande, les gars, hein, voilà, hein, au début on s'est dit, ouais c'est quoi la BD dans l'Expresso là, ça a rien à faire là, crac, hein, à force là on commence à me dire, allez bien l'Expresso, et puis j'aime bien euh, la partie BD à la fin, allez, partie BD à la fin, <rire> donc là euh, je prends un risque, je pars euh, sur euh, la Plaine Walker ou, oubliez de chez Magic, c'est vos éditions euh, Black River, ça coûte euh, 16 euros, euh, c'est peut-être un peu particulier euh, parce que euh, euh, j'arrive pas à savoir s'il faut s'y connaître dans Magic ou pas euh, pour, euh, pour pouvoir lire euh, cette BD. Euh, le speech, c'est que euh, Tezeret euh, cherche euh, à euh, en fait, euh, réactiver ou ressusciter, elle n'est pas vraiment morte, euh, Marit Lage et puis en fait ben, il se voit opposé à une nécromancienne qu'est Liliana Weiss, euh, euh, qui sont tous des personnages qui existent hein, dans l'univers euh, de, de Magic, et donc Liliana, elle va céder euh, d'une walker qui elle-même est figée dans la glace, et cas là il a cherché pour, pour réussir à, à contrecarrer les plans maléfiques euh, de Tethereth, euh, voilà, c'est super bien euh, construit, il faut être patient, parce que au début euh, c'est un petit peu vaporeux, on a du mal à comprendre ce qui se passe, parce qu'en fait teseret va se promener d'un plan à un autre pour déclencher des événements, pour qu'il y ait ensuite un effet cascading. Euh, Liliana, elle arrive en milieu de BD, et puis elle met du temps en fait à, à, à se mettre à la, à, à la poursuite de Tetherrède. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, moi, je l'ai lu, je connais un tout petit peu Magic, mais je suis pas un expert. Et ça s'est plutôt bien passé. Mais je pense qu'il faut quand même savoir ce que c'est qu'un plan. Je pense qu'il faut quand même savoir ce que c'est qu'un Plan Walker, du coup. Hein, euh, parce qu'il y a carrément des moments où, euh, entre Plan Walker, ils se, ils se battent et ils passent d'un plan à un autre. Et euh, donc je pense que si vous n'avez pas la maîtrise en fait de l'univers euh, de Magic, vous risquez peut-être de passer à côté de certaines choses. Euh, en plus, il y a vraiment une grosse référence sur le fait que bah, les Planeswalkers sont marqués par euh, leurs affiliations, hein, euh, bleu, rouge, blanc euh, ou noir, en l'occurrence, en l'occurrence, Vess, euh, euh, elle, euh, elle est nécro, donc elle est, elle est affiliée noire, et c'est vrai que tous les sorts en fait, qu'elle a dans, dans, dans la BD sont, sont, sont, sont des sorts de nécro. Et on voit vraiment les effets que peuvent avoir certaines cartes. Et puis, la Plaine Walker, ou oubliez. En plus, elle, elle a vraiment des effets de cartes qui sont typiques de Magic, à savoir des, des effets de boost. Donc voilà, de ce côté-là, c'est très très fluff. Et euh, je pense que si vous êtes fan de l'univers de Magic, euh, ben, ça peut largement vous intéresser et vous permettre d'avoir du side, un petit peu de fluff. C'est vraiment top. Et puis, si vous ne l'êtes pas, je pense que ça reste quand même euh, accessible euh, à tous. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi dans cet expresso du matin. N'hésitez pas à commenter, à liker, puis à partager. Et puis si vous voulez euh, récupérer, peut-être avoir des chances de récupérer euh, votre code pour euh, Aventure à Rokugan, bah, vous n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et je remercie encore Edge pour son soutien. Allez, je vous embrasse, bon week-end à tous.